C'est la dernière, je vous jure c'est la dernière fois mais Non. ça va, tu dis la même chose à chaque fois frère Ils ont mais... pris 15 kilos depuis la dernière fois que tu as dit ça frère Mais non mais la vie d'un je... Tu veux faire quoi de la boxe tu m'as dit ah, Mais Non il le... n'y a pas de manche aussi Regarde, je vous jure c'est la dernière fois pas... oh, oui d'accord Et je viens encore de rencontrer deux fans, deux filles. Ils ont fait une photo avec moi. Donc voilà. Hein. Ah mais, mais merci, c'est gentil. Euh. Ah mais voilà, mais voilà. Aïe aïe aïe <tzide> ya, quel beau. Quelle beauté. Oh là là là. MashaAllah. What do you think? It was amazing. <othesologies> <okee> <differently>. <Dragon> <Nelson somelements> Ah, je te parle, t'es de quelle résine Mais non, plus A Oui. Mais non, mais c'est carré Mais tu sais quoi, tu vas finir avec un désert Comme ça, on n'en parle plus le Facebook le Facebook Bye coronavirus. Bye coronavirus. Ta gueule. Bye coronavirus. C'est pas sa voiture. Imagine, t'es chez toi tranquille et on t'appelle pour travailler une heure. Et tu dis oui. Ah, merde le service. Le agon de service, Anna. Ou à mid-noi, ou le matin, de service, il y en a qui n'ont de village à résoudre. Une journée à deux euros cinquante Avoir une chance ou quoi Voilà, voilà quelle mouche qui est là, c'est nous dépannons Il n'y a pas besoin d'un roi, Ah, c'est bon C'est un genre dépannons à Jodanke On verra si vous serez là C'est une bonne année J'ai reçu une enveloppe, je crois que c'était un petit chèque, dans ce cas-là, il y a eu des calafelous Je l'ai ouvert et Bonne année de Joyeuse fête 2021 Ah ben oui, elle j'irai, alors j'irai, ah, des fois, il s'arrête là-haut et il répare, et ça marche Je me demande comment un masque en tissu peut bloquer un virus. Pourtant quand on pète, ça arrive à traverser deux fesses, intérieurent et indigne. Aujourd'hui je recroiserai mon ex, la seule chose que j'aurais envie de faire, c'est un énorme câlin en lui disant merci, t'as bien fait de me quitter, t'as bien fait de me tromper. Parce que s'il l'avait pas fait, j'aurais pas appris ce que j'ai appris, je serais pas devenu l'homme que je suis devenu, parce que je faisais des erreurs dans la relation. Et surtout, il aurait pas créé... Regardez cet enculé, regardez. Il écoute la musique, regardez je l'appelle. Par là, il veut pas me répondre. Ou oh, là il veut pas me répondre. Le Coran, il veut pas me répondre. Dingue, vous avez vu les poteaux aujourd'hui ou pas Regardez, et là je coupe. Regardez. Je vais le baiser. Écoutez. Regardez. Ah, le Coran, viens voir, viens voir. Viens, viens, viens. Ah, regarde. Ah, T'as vu l'enculé ah, Je suis en train de l'appeler. Et ça coupe sa musique. Et moi, il me répond pas. Mais dès que j'enlève, regarde là, j'enlève. Je l'ai enlevé. Écoute. Je ai dit, il veut pas me répondre. Je <rire> <rire> quand Regarde, arrête avoir... ça là. Je <rire> crois quand le. Ah. Même... <rire> tellement je suis belle j'en ai les larmes aux yeux <rire> je suis trop belle ça me ça me ça me ça me met en sécope ma vie, on me pose la même question T'es une fille ou un garçon Je suis un poté d'austraire C'est bon Putain yeah L'équipage, je vous présente Yusra Yusra, c'est la personne qui connaît le plus de villas sur la Côte d'Azur Si tu es footballeur et que tu fais une fête, Yusra sera là Si tu es un riche homme d'affaires et que tu fais une fête dans une villa, Yusra sera là Si tu es tout simplement quelqu'un de fortuné qui fait une fête, Yusra sera là elle n'utilisera jamais ce billet de 50. On l'invitera toujours. C'est juste. Bonjour mademoiselle, t'es jolie, t'es belle, l'a dit je vu du miel, mais comment tu t'appelles Salam alaikum Wa alaikum, salam, rahmatullahi barakatuh. Je n'ai qu'une philosophie, accepter ma calvitie Malgré tout ce qu'on me dit, je reste le crâne ma...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 beaux messages que je reçois du bon matin t'es ronde, smile est mort de rire smile est mort de rire, smile est mort de rire smile est mort de rire, et alors je suis ronde qu'est-ce que ça va te faire que je suis ronde oui je suis une bagra, oui je suis une bouteille d'orangina euh, oui, et alors, j'ai dit tu vas venir demander ma main c'est quoi ton problème que je sois ronde et même si je t'accepte déjà, je t'accepte déjà tu viens, tu commentes, je suis ronde mais moi j'adore la graisse moi, I love Chahma, I love Grace. N'mout à J'adore ma Grace. Tu mets Marine, Margarine, je m'en calisse, tu T'es-tu malade, man? Tu penses-tu que Marine, Le Pen, style Elle a de la, de la misère, c'est-tu? -ce, elle a de est cest -ce, C'est fini, man, elle sera jamais. Elle est bonne à essayer de s'illure. Mais quand elle ne va jamais être élue, c'est tout. Ni comme ma Marine France, ni comme la jury.